Bonjour à Miami 30 marconautes ont été sélectionnés sur le plan physique pour faire partie de la mission ARES-17. Somme ne recrute que des transhumains génétiques dont l'augmentation des performances physiques par génie génétique a été pratique, mais on soupçonne qu'une personne parmi l'un d'eux n'est pas un humain amélioré. Des biopsies ont été réalisées au niveau des muscles de trois suspects, Revana, l'U-suspect, l'Insee de la Bonne, afin de procéder à diverses analyses. à vous de dépister l'intrus. Merci.